Ça arrive une fois dans une carrière de paléontologue de tomber sur quelque chose d'aussi fou. Quoi. Bonjour, donc je m'appelle Romain Vulot, donc je suis cher chercheur au CNRS. Et je suis paléontologue et je travaille principalement sur les, les vertébrés du, du crétacé à Géosciences Rennes. Alors, ce requin il vivait au Crétacé supérieur, donc à la fin de l'ère secondaire, à peu près il y a 93 millions d'années. Et en fait, ce requin-là euh, a des, des, une envergure, si on prend l'envergure de ses nageurs pectorales, qui est plus grande que la propre longueur totale de l'animal. Le nom scientifique donné à ce nouveau requin, c'est Aquilolamna, ce qui signifie requin aigle littéralement. Ça peut être un, un individu qui n'a pas encore atteint sa taille maximum, euh, qui mesure euh, un peu moins d'un mètre 70 de long, on va dire, pour un mètre 90 d'envergure. Ce requin, euh, on pense qu'il mangeait plutôt des petits organismes, donc du plancton. Alors on n'a pas de preuve directes. Déjà, un bon point, c'est qu'il a, a une morphologie d'un requin qui ne devait pas nager très très vite. Donc il devait quand même nager, se propulser avec sa nageoire caudale. Et en fait, ses grandes nageoires pectorales devaient lui servir de stabilisateur en fait, un peu comme un planeur. Et ensuite, on n'a pas trouvé de dents digne de ce nom, des dents qui font plus d'un centimètre, par exemple, des dents de requin classique, mais on pense qu'il s'agissait de dents résiduelles, de dents atrophiées, toutes petites. Alors par ailleurs, on connaît euh, des dents isolées, euh, qui sont du même âge que notre requin Aquilo Lamna, qui elles sont connues depuis euh, 1990, qui ont été décrites à l'époque comme étant l'ancêtre de la remanta. Et il s'avère, euh, depuis quelques années, euh, qu'il s'agit en fait plutôt de requins que de raies. Et donc ça pourrait être un candidat idéal pour euh, correspondre aux dents d'Aquilo lambda euh, Donc on connaissait l'équivalent du crétacé pour les, les grands requins planctonophages actuels qui ont un, un corps fusiforme. En revanche, pour l'équivalent écologique au crétacé de la raie Manta, on n'avait aucun, aucun candidat, on ne savait pas ce qu'il y avait. Et donc, ben voilà, la, la découverte de ce requin-là, euh, ailé, euh, qui mime l'arémenta, en quelque sorte, ça vient euh, compléter le puzzle et permettre de mieux comprendre comment étaient structurés ces écosystèmes au Crétacé supérieur.